Je et bien sûr je pars à sa recherche J'ai trouvé sa forteresse, sa part de mon nom Après je lui ai dit, vite au cinéma lundi Bien sûr ce sera une tragédie Quand c'est le jour J, je suis J'suis pas toujours sûr que c'est lui Donc je lui demande, il me dit